Per per per Donc aujourd'hui, on va parler du rebond qu'il y a dans les mazurkas. Le rebond, je vais l'appeler achum pour bien faire le achum, comme ça. Donc par exemple, ça peut faire... Mazurka, achum, udus, du udus, achum, udus, tris. Mazurka, achum, udus, tris, udus, ou si vous voulez le faire à la musquette, comme les landais, ça va faire. Achoum, du stress, u du stress, achoum, du stress, u du stress, achoum, du stress, u du stress, achoum, du stress, u du stress. Perdons ça, perdons ça, perdons